Les résistants les résistants qui l'État, contre le pouvoir C'est qui c'est bon, les droits. C'est le le bon, c'est pour C'est bon, c'est C'est bon, c'est là, là, pour avancez ah bah, ah, oh. gide... vous nous parlons de la mission. Nous parlons de Nous de Nous vous de la la Nous vous Nous la et hey, camarade, place au mettez nouveau okay. okay. euh... voilà, voilà, pas... voilà, là place pour à voilà, merci, c'est le Je que le 1 mai, nous allons démontrer encore une fois que nous là, que nous sommes là, que nous sommes là, nous nous travail, et nous là, nous là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes nous nous sommes nous nous sommes nous nous nous sommes là, nous nous nous subir. nous la gueule, Macron. nous la gueule, brune. nous la gueule, nous nous nous la la Je crois qu'il faut lire aussi hommage à tous ces défenseurs de la défense, tous les avocats engagés qui défendent droit en nous. Nous voulons dire aussi tous les secrétaires généraux de syndicats. merci pour en fait. ce qu'on si a fait. C'est quand même si on nous et si on nous qu'elle était en fait de l'avant. Donc merci quelque chose en présentation que nous avons fait. Nous disons que nous là, nous là, nous là, et nous qui avons toujours été là. Nous péqués la guerre. Nous l'avons, nous l'avons. Nous l'avons, la guerre. C'est chose là. Nous qu'on marché' si travailler nous qu'on si paix Alors nous démontrerons encore une fois, jean qu'elle nous pas parler à la guerre, parce qu'elle face à mépris, face à démantèlement à tout service public, publics, la fois tout bête la ville ville sont payés tout bêtes. Face à diabolisation à les organisations syndicales, face aussi, appuyement à tout ça qui doit être liberté. Nous qu'on Ça veut dire qu'il n'y a pas de remettre en question le droit de grève. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit mobiliser. Il n'y a pas de droit de dire qu'il n'y pas d'accord. Il n'y a pas de droit à tout le dire qu'il n'y pas d'accord. Et c'est pour ça que tout partout, il n'y a pas de respecter les accords signés. Il n'y a pas la négociation en branche professionnelle n'a pas exister en Guadeloupe. Et il n'y a pas de contentation de ça, camarades. La voie qu'il y a de il ont pas obligé de paye, payer, payer un gros qui a empoisonné. Il n'y a pas qu'à terre pour faire l'agriculture, pour organiser la souveraineté alimentaire, payer à vous. Il n'y pas qu'à faire en sorte que c'est Bayo, tout le est là qui service tout le budget qui a vu sans compter l'école la timon nous la voie qu'il faut pas nous réussir pour nous payer en pays alors d'où va tout ça camarades et eh ben c'est ça c'est la mobilisation nous bien comprendre nous bien bien bien comprendre à don ou que c'est le qui fait nous avancer c'est la lutte à y haïe à pas pour décision qui est prise à pour bureau à pas pour c'est la lutte qui fait nous penser en pays là. Et pour nous permettre la lutte, il faut nous ensemble. Pour nous permettre la lutte, il faut nous solidaires. Il faut encore une fois, nous capables de faire une démonstration laquelle nous faire, là nous nous fait là. L'ensemble des organisations syndicales, On On ensemble, ensemble, maintenant, l'unité, nous voir et vers travailler, mais aussi des organisations politiques, mais aussi des associations qui ont organisé le qui nous ont construit en d'autres pays. En pays payer, pour qu'elle nous payent que paye dignement en disant pays là la salle. Elles vont en santé, elles vont au travail, elles vont manger, qui va mettre nous gaia C'est ça qu'elles nous commandent. Et pour ça, camarades, il faut nous debout. Il faut que pour qu'elle premier les ni valait, eh qu'elle nous continue la lutte. Il faut qu'un là nous réponde à tous les rendez-vous qu'elles nous travaillent. D'abord, camarade, Je nous mettez à genoux. En dit dans le pays là ça, faut pas être jamais, jamais, jamais vrai jour. Merci camarades. va on a bien pensé encore, vous prenez même, on va pour tout ça qui est au combat, tout ça qui est en lutte, camarades, c'est très important. Les camarades à profiter, les camarades à EDF, les camarades qui suspendent, les camarades à la santé, ouais, l'action sociale, la les libéraux, tous les camarades qui en lutte, à dans les ventes, les camarades dans le commerce, tous les camarades qui en lutte, qui ont revendiqué le droit. Oui. Camarades, nous avons profité aussi pour voyager une belle force. Pour les médias qui cabanent nos force là. Radio Tambou, oui. Média 97, oui. LKP, Facebook, oui. L TV. Oui. Ok, qui vous pas Caraïbes Presse. 10, oui. bien sûr, nous m'a oublier. Oui. Étecelle, ou Nouvelle Étesse, la va oublier. C'est bien pour vous Effectivement, nous avons une belle force pour tous les camarades de médias qui ont envoyé un message, qui ont envoyé direct parce que c'est très important parce qu'il y a de pays qui, malheureusement, n'est pas dans le pays et ça ne de te suivre être est le pays qui est passé le pays parce que ça, c'est très important. Camarades, nous avez en bout à prise de parole à nous. Premier, premier, premier, combat la profine Je vois de premier 1 premier mai, mais il y a qui a consignés. Nous avons rappelé que, si vous ne faites rien, j'appelle. Donc c'est parfait, rien qui est pas bon. C'est très important parce que faut nous poursuivre la lutte pour à passer mon pour nous, hein, pour Simon. Si nous. Si nous pas fait pour nous, ben là pas pour monde qui est fait en place en nous. Ça c'est très important. Ouais. Nous allons rappeler aussi que nous pas à rien contre monde. Simplement nous devons respecter tradition nous, respecter tradition nous, respecter coutume nous, respecter tradition voiture, en nous et souper pas, pas vite l'argent, nous nous non plus. C'est très important. important. Voilà, c'est important parce que nous, en légitime défense, nous mettons ça qui est en nous, ça qui est en nous, bataillot. À 8 km, 6 heures de décalage, on ne peut pas qui nous qui pourquoi nous a fait. Mais nous a parce que tout simplement, nous n'ai droit à la dignité, nous n'ai le droit à la vie, nous droit à la vie. Ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi nous savons et nous devons ça tant que la lune belle, la lune raide, mais c'est parce qu'elle est raide, elle est belle, qu'elle est toujours belle. Et les gens qui vont bout de la là, nous déchangons tout parcours qu'elle nous fait et tout vaillant soldat qui sont au combat, qui est Nous comptons les autres choses là et nous contentons les autres, là, qui les autres encore dans d'autres soleils.